Pour retrouver plus facilement l'adresse d'un site internet, on peut créer des raccourcis. Donc Ces raccourcis sont appelés des marque-pages. Par exemple, là, si je suis sur le site de Gmail, en faisant un clic gauche sur cet onglet, je peux déplacer le lien ici. À présent, si je clique sur ce lien, j'arrive directement sur le site Gmail. De plus, on peut créer des dossiers. Donc, en faisant un clic droit dans cette barre, on peut voilà, créer un dossier, par exemple, mes sites préférés. Et, admettons, je veux aller sur euh, mettre Wikipédia dans mes sites préférés. Je vais faire la même manipulation que tout à l'heure, en maintenant le clic gauche, je le déplace à l'intérieur du dossier, et en fait ça me permet de mettre plusieurs sites plutôt que d'en avoir qu'un seul, comme, euh, comme dans le cas où on, on a vu tout à l'heure.